Et si on essayait le mode de vie zéro déchet Pour cet épisode consacré aux petits pots, l'épicerie sans emballage et en vrac, basée en plein centre d'Avignon, il était impossible de parler de ce projet sans interroger les deux fondatrices. Après Céline, c'est donc au tour de Marjorie Cousin de répondre à mes questions. C'est donc aussi l'occasion de voir comment deux personnes vivent le même projet, avec leur histoire, leur caractère et leur ressenti individuel. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Marjorie Mogé cousin j'ai 30 ans et des poussières, cofondatrice du Petit Pot, je suis née à Lille il n'y a pas très longtemps et je suis descendue dans le Midi très jeune euh, puisque j'avais 5 ans. Le petit pot est aussi l'histoire d'une rencontre, euh, puisque, alors à la base, moi-même, à mon niveau, j'étais euh, dans, le, dans les voyages, j'étais commerciale dans les, euh, pour un tour opérateur qui vendait des voyages de groupe. Euh, J'ai fait des belles années, je m'y suis épanouie et puis est arrivé un cycle de, des 10 ans euh, euh, et en parallèle de ça. Surtout des découvertes d'ordre personnel puisque bah, j'ai eu des enfants et envie de transmettre des valeurs euh, qui soient voilà, basées sur l'écologie. Euh, C'est presque arrivé du jour au lendemain puisque je pensais donc avoir tout pour être heureuse, donc une maison, une voiture, euh, les enfants, le mari, le travail, euh, être euh, mangé bio, euh, donc euh, du coup, bah, être écolo. Et puis, euh, bah, après, euh, la lecture de, du bouquin de la famille euh, Presque zéro déchet et après avoir ouvert ma poubelle, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, la porte d'entrée euh, bah, du, du, de la poubelle, <rire> j'étais voilà, sur, sur le derrière, à hein, me rendre compte qu'en fait, bah, pas du tout et, euh, et surtout, j'ai repris euh, le contrôle de ma vie euh, enfin de nous dans, sur la planète puisque bah, j'étais aussi un petit peu euh, désabusée comme beaucoup de monde à savoir, bah mince, les politiques font rien euh, la planète, on va dans le mur donc ça fait super peur surtout quand on, encore plus quand on a des enfants parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce que je vais leur laisser comme planète euh, et puis euh, bah, voilà, ce moyen de pouvoir euh, soi-même changer les choses au quotidien dans sa façon de consommer ou ne pas consommer et la porte d'entrée du zéro déchet était juste fantastique. J'avais trop envie de tout faire d'un coup, puisque je suis une grande joueuse. Et j'ai tout pris par le jeu. Ah bah tiens, par quoi je pourrais remplacer chaque truc Et j'avais envie de tout faire. En fait, bah c'est immense hein, comme boulot, parce que bah, quand on en prend conscience, on se rend compte qu'on est envahi de déchets, qu'en une journée, on à soi, tout seul, on peut produire une montagne, il n'est pas possible de déchets. Et donc après, ben voilà, je suis allée un peu plus tranquillou en étant bienveillante aussi avec moi-même, à me dire que, ben voilà, on va y aller progressivement, commencer par ce qui me plaisait. Ça a, été, ça a commencé avec la capsule Nespré B de notre ami Georges. J'étais au boulot sur mon application en train de faire ma petite commande de café. Et le total apparaît, 68 euros. Ok, bon, je prends ma carte bleue. Et là, je m'apprête à taper mon code. Et je dis 68 euros, 68 euros de café <rire> Non mais, allô <rire> Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à acheter 68 euros de café J'ai annulé cette commande et je suis rentrée à la maison, j'ai viré la, la machine, j'ai ressorti la vieille cafetière à filtre. Et puis j'ai fait mes petits calculs en me disant, bah tiens, euh, par quoi je pourrais le remplacer Parce que quand même, on aimait bien la, <rire> le petit café euh, et le principe de Nespresso. Et donc, un calcul qui a été rapide, puisque 70 euros le kilo de café chez Georges, et 15 euros le kilo dans mon magasin, euh, ou mon torréfacteur en bio et équitable, ben, au bout de huit mois, je pouvais me payer une machine qui broyait le café toute seule. Quoi. Voilà, donc euh, voilà. tout ça, c'est un, un petit exemple, mais euh, c'est multiplié par tous les euh, objets du quotidien. Et en parallèle de ça, c en, cette énergie créatrice que j'avais, j'avais envie de faire quelque chose, voilà d'entreprendre de, <rire> et de faire quelque chose qui avait plus de sens, d'être plus en accord avec euh, mes valeurs. Euh, ça c'était là de toute façon, si ça n'avait pas été sur le, la thématique de zéro déchet, ça aurait été sur autre chose. Euh, et le retour donc de Céline, mon, ma collaboratrice dans l'histoire, qui est également ma belle-sœur, qui euh, est revenue de voyage et que j'ai récupéré à la gare routière avec les cheveux longs et le sac à dos. <rire> Et à un moment donné, voilà, ça, ça a été une connexion dans nos vies, puisque bah, moi, il y avait ce truc-là, cette envie de créer une, une boutique des zéros déchets. Et elle, euh, de faire quelque chose qui avait du sens, elle revenait en France pour euh, faire quelque chose qui avait du sens, et des compétences complémentaires également. Notre porte d'entrée était, était différente, puisque bah, moi, c'était plus par rapport à la santé, aux enfants, euh, à, dans une consommation du quotidien, d'une... Voilà, d'une Française moyenne, euh, voilà, métro-boulot-dodo, euh, presque, quoi. Et elle, c'était un retour de deux ans de voyage euh, au travers de, de, de l'Asie, Nouvelle-Zélande, etc. Où elle avait, bon, je pense qu'elle le racontera euh, euh, mieux elle-même, mais euh, l'envie de changer les choses en France et de faire quelque chose en lien avec euh, l'écologie. Et donc, euh, l'aventure était partie. Tum, tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum, Grosso modo, ça a duré... Alors après, moi, il a fallu que je, mette, euh, je fasse le saut aussi de partir de là où j'étais, parce que j'étais encore en poste. Hein. Donc, ça a travaillé et, et donc, euh, de, ça a mis huit mois. Entre le moment où l'idée a germé... Enfin, l'idée. Non, du coup, où c'est bon, on fait ensemble. Et le, le jour de l'ouverture, ça a mis 8 mois. Ce qui est pas beaucoup. On a fait beaucoup de choses en peu de temps, en fait. On, on s'en rend compte après, quand on se retourne dire wow, « Waouh, on a fait tout ça » et quand on voit qu'il y en a d'autres qui mettent plusieurs années avant de préparer ça, nous, on a été... Euh voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites vite, c'est aussi épuisant parce que forcément il faut prendre les bonnes décisions en peu de temps. Alors il y avait plusieurs choses, il y avait des gens qui nous encourageaient et on a aussi rencontré voilà, les gens qui renvoient euh, bah, leurs propres peurs en disant euh, « bah, Non, non, non, surtout n'allez pas à Avignon, Avignon c'est un centre-ville qui est en train de mourir, euh, allez euh, voilà, ailleurs ». Euh, bon, et après il y a la réalité de la recherche de local. Et la ré réalité financière hein, qui fait qu'on ne pouvait pas forcément se payer euh, des, voilà, des endroits. Déjà, le emplacement numéro un, c'était juste impossible. Euh, et on, donc, on a failli renoncer à Avignon jusqu'à ce qu'on tombe sur ce local et, euh, et qui permette que ce soit possible. Mais voilà, sinon c'était Avignon ou les alentours. Euh, mais on était quand même un peu plus convaincus sur Avignon puisque c'est encore quelque chose qui est très particulier et qui s'adresse euh, pour l'instant à une clientèle qui fait ses courses en ville à pied. Quoi. On espère que ça se démocratise, on sait qu'on est très demandé aussi euh, bah, sur euh, le, la périphérie d'Avignon, mais pour l'instant voilà, on va déjà essayer de vivre <rire> ici euh, sur Avignon et voilà on espère que ça se démocratise et que, ça, que ce soit l'avenir de consommer en vrac. Alors dans notre magasin euh, on trouve euh, ça va c'est très très large puisque par exemple j'ai une cliente qui me disait ouais c'est super chez toi on peut trouver à la fois des lentilles corail et du vernis assorti le vernis corail et je trouve que ça résume bien c'est à dire que c'est un boutique comme on n'en trouve pas enfin on, on a créé un truc qui n'existait pas d'ailleurs avec céline à 5 heures du matin la veille de l'ouverture on s'assied face au muret enfin <rire> face à notre boutique sur le muret en face de la boutique et on regarde le petit pot et on dit wow. « Waouh <rire> » Qu'est-ce qu'on a fait on est, quand même, on est complètement ch'tarbés. <rire> Est-ce que les gens, ils vont comprendre <rire> ce qu'on voulait faire Parce qu'on a voulu bah, voilà, casser un peu les côtes, faire du joli. Ce n'est pas parce qu'on mange bien et qu'on est écolo qu'on ne fait pas des choses qui peuvent être bah, colorées et classes. Quoi. Donc oui, on vend du vernis en même temps que des, <rire> que des lentilles corail Donc on a toute une partie épicerie. Sèche donc euh, de, du riz aux pâtes en passant par le café, le thé, le sucre dans, avec une ligne conductrice qui est de que ce soit bio, local le plus possible et lorsque ça n'est pas local, dans une démarche équitable. Ça c'est pour l'alimentation, huile également, miel, vinaigre, sauce soja, sirop d'agave, des produits d'entretien, en vrac également et au poids et après toute une partie Boutique et plus, voilà, objet pour remplacer l'équivalent en jetable et en plastique par quelque chose de durable, donc de la gourde en passant par les bento pour emmener son repas sur, sur son lieu de travail. Et tout ce qui va être cosmétique, on a petit un coin slow cosmétique, donc sans aucun produit néfaste ni pour l'homme ni pour l'environnement, puisque c'est sous format solide, il n'y a pas de conservateur, donc pas de dérivés de la pétrochimie. Shampoing solide, dentifrice solide, euh, savon, maquillage rechargeable, euh, crème, en, crème les démaquillants en emballage euh, consigné. On a la cup aussi. Voilà la cup pour remplacer les tampons, les serviettes hygiéniques. Euh, voilà. On a vraiment une clientèle qui est très large. Ça va de la famille, euh, voilà avec enfants. Ah, ou personnes âgées qui habitent à côté et qui sont bien contentes de pouvoir acheter juste la quantité dont elles ont besoin. Donc euh, voilà, on prend quelques grammes d'amandes euh, parce qu'elles bah, n'aiment pas, ne peuvent pas forcément prendre euh, tout en quantité. Et au jour le jour aussi. Et on a aussi euh, un petit peu de touristes, forcément, Avignon oblige. Euh, les étudiants. Également. Alors là, les étudiants, nous on adore, ils sont convaincus. Alors eux, il n'y a pas de débat. Hein ils savent pourquoi ils le font et ils en sont convaincus. On a aussi beaucoup de curieux. Des gens qui se demandent, mais comment on peut vendre du dentifrice solide en vrac Et comment ça marche le dentifrice solide Et donc, c'est aussi rigolo, quoi donc euh, du dentifrice au charbon qui fait les dents noires mais qui blanchit les dents. De toute façon, on casse tous les codes. Les gens, ils ne sont pas habitués <rire> à tout ce qu'ils voient. Il y, y a beaucoup de choses qu'ils n'ont jamais vu. Le bilan Quel est le bilan ben, On a été racheté par Monsanto. Hein on fait une monde multinationale. <rire> Et on va se faire plein de sous, tout en, en tuant la planète. Voilà. Second degré. On ne voit pas les guillemets à la radio, mais second degré avec les doigts. Guillemets avec les doigts. Euh, le bilan, c'est qu'on bah, vrai... sent Alors sur cette rentrée particulièrement qu'il y a des choses qui bougent. Mais on le voit de toute façon dans les médias traditionnels. C'est que ça y est, ça devient une cause. Enfin, déjà, on en parle dans les médias traditionnels, ce qui n'était pas le cas, des... ne serait-ce qu'il y a un an. Hein. Donc, euh, Et les gens qui viennent sont clairement décidés à, à s'y mettre et à changer les choses à titre individuel. De toute façon, ils ont bien compris que bah, au niveau, euh, bah, par, les changements se passeront difficilement par en haut. Donc en attendant, que, parce que ce serait bien aussi quand même qu'il y ait des lois et que, et que ce soit fait de manière nationale et internationale. Mais en attendant, bah, voilà, on va se bouger les fesses et, et prendre euh, les choses en main à, au niveau individuel. Il y a beaucoup, beaucoup de freins pour entrer dans le zéro déchet. Mais après, nous, c'est vrai qu'on ne rentre pas forcément. Euh, on ne cherche pas à euh, faire changer les gens. Les gens, ils changeront. Si ils en ont décidé, on ne peut pas euh, faire changer quelqu'un. Juste on est là pour le jour où ils auront envie et où ils sauront pourquoi. Si la personne ne sait pas pourquoi elle rentre et pourquoi elle l'achète chez nous, euh, ça ne marche pas. C'est vraiment... Euh, Quelques... Voilà, on doit être convaincu. Et après, il y a l'achat à tendance, bien évidemment, hein, parce que hein, c'est tendance au zéro déchet. Mais euh, voilà, quand même, euh, on pourra... On est là, on a mis plein de couleurs, on a un grand sourire. <rire> on est super content quand il y a des gens qui viennent. Mais euh, voilà, c'est vraiment une démarche individuelle. La première année, on est dans le prévisionnel pile-poil. Et là, les trois premiers mois, semblent meilleurs que ce qu'on avait prévu. Voilà, après... Euh... Non, les commerçants ne, vivent, ne sont pas, ne roulent pas en Porsche, etc. Voilà, moi je suis en grâce aux aides de, de l'État et au chômage. J'ai pu entreprendre, ça je le dis aussi, je suis fière de le dire, parce que je sens ça, on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu se dégager de salaire dès l'ouverture, c'était juste impossible. Moi j'arrive en fin de droit à la fin de l'année. Donc il va y avoir un premier, voilà, premier bilan à la fin de l'année, voir si on peut se dégager de salaire. Ça c'est... Euh, ce sera un grand cap. Parcourer parsemé dans le bûche, il y a eu plein, plein, plein de moments où on s'est dit « mais non, on arrête, c'est juste pas possible, c'est juste hyper décourageant ». Mais euh, du début jusqu'à en, encore aujourd'hui, hein, c'est tout le temps en fait. On se demande « qu'est-ce qu'on fait euh... ?». Euh, Est-ce qu est -ce que c'est un événement, je ne sais pas, un problème, là, c'était quand il y a eu les travaux, des problèmes qui sont purement techniques ou des problèmes administratifs. Il y a plein de choses qui peuvent faire qu'on puisse renoncer. Et à la fois, bah, on les surmonte parce qu'il bah, faut y aller et après, on est trop content d'avoir réussi à les surmonter. Et juste pour ce plaisir-là, il faut continuer. Quoi. Malgré toutes les difficultés, on doit être un peu sadique. Mais non, on ne regrette absolument pas du tout. Pour, tout. pour toutes les raisons, que ce soit d'un euh, un point de vue de développement personnel, mais aussi par rapport à la cause que l'on porte. C'est-à-dire qu'on euh, n'a juste pas le choix. Il faut y aller, il faut, faut proposer des solutions. Et, euh, et juste ça, ça fait du bien. Et tous les jours, c'est les petites choses du quotidien et les réactions des clients qui nous font... Euh, qui nous font, euh, nous, qui nous donnent du courage. Euh, j'ai le souvenir du jour de la démission de Hulot, <rire> où, où j'ai une cliente qui me dit « Mais vous, euh, vous faites euh, beaucoup plus que ce que Hulot peut faire au niveau national. » Et je lui ai répondu Mais « Mais c'est vous aussi en tant que consommateur. » Voilà, et ça, des choses comme ça, ça fait du bien. Quoi. Et tous les jours, on en a, tous les jours, des gens qui sont euh, trop contents de pouvoir euh, faire autrement. Un conseil, c'est difficile ça dépend des gens ça dépend de leur histoire aussi mais surtout de pas Enfin, surtout d'y croire enfin ouais c'est très en fait c'est très basique mais oui dit de croire en soi vraiment c'est vraiment ne pas se laisser euh, perturber par d'éventuels euh... il enfin, ya ple... plein de raisons de pas le faire en fait y... si on veut on les trouve il hein. ya plein de raisons de pas le faire mais il y a cette tête aussi, ne serait-ce que pour une raison de le faire, il faut y aller, quoi. Et parce que, voilà, la vie est courte. <rire> et quand on se retrouve sur son lit de mort, on se dit pas « Ah, oh, j'ai bien travaillé toute ma vie !» Ce n'est pas de ça dont on se souvient. On se souvient surtout de euh, quest ce qu'on voilà, qu qu a fait. Et, et, et que ce soit pas aussi au détriment... Euh, de sa vie perso, quoi. Enfin, c'est important aussi d'allier de, les deux. C'est de se dire, oui, OK, on veut entreprendre, mais euh, si possible, en, en préservant quand même, euh, voilà. Ça, faut pas y laisser des plumes. Ça, c ça prend du temps, ouais. Mais bon, après, si c'est du temps de qualité euh, qu'on a un peu plus avec ses proches, voilà, ça, c'est... Ça, j'en reste convaincue. C'est encore en chemin. <rire> j je suis de plus en plus présente quand je suis à la maison, mais les premiers mois, faut s'attendre à quand même, on est envahi. On petit-déjeuner d'entreprise, on petit-déjeuner on... <rire> petit, petit pot, euh, on dort petit pot, c'est 24 heures sur 24, même quand on n'y est pas physiquement, son esprit y est, quoi. faut en être conscient, voilà. faut avoir de l'espace disponible dans sa tête. Mais le jour où ça prend trop de place, c'est qu'il faut y aller aussi. <rire> Moi, je le vois, la boutique, comme un... un comme une scène, tous les matins, le rideau se lève et euh, on commence un nouveau spectacle. <rire> Ça, c'est mon côté artiste refoulé. <rire> esperluette. Mon esperluette, je le dire avec l'accent belge, esperluette. Ça marche aussi avec l'accent belge, l'experluette. Esperluette, euh, mon esperluette du moment, c'est de me réapproprier, réhabiter mon corps <rire> et refaire, voilà. Euh, c'est vrai que tout ça, pendant bah, ben, presque maintenant bah, deux ans hein, finalement, ça a été au détriment, s'il y a eu un détriment, c'était quand même, ben bah, voilà... Euh, le corps et, euh, et l'art, puisque je faisais un peu plus de danse et que j'ai envie de, de m'y remettre. Donc mon luette du moment, euh, c'est ma prof de danse Céline, <rire> le lieu danse création à, aux angles. Pas Céline le petit beau, donc Céline le lieu. Et donc je me remets à la danse contemporaine et, et j'ai réussi à caler euh, un, une heure et demie de danse par semaine. Euh, J'aimerais pouvoir en faire plus. On est, voilà. mais déjà c'est super, et ça fait un bien fou, bah, de voilà, c'est mon espace euh, de, de tout, de création, de méditation, euh, et de sport également. Super. Si on peut changer le monde, soyez surtout bienveillants envers vous-même, <rire> c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire qu'il ne faut rien faire. Merci Marjorie pour ta bonne humeur communicative. Il semblerait que le zéro déchet, ça rende vraiment heureux. J'espère que ces deux rencontres vous auront au moins donné envie de vous interroger sur la quantité de déchets que vous produisez chaque jour. Pour ma part, avec ces interviews, j'ai passé une nouvelle étape. Après le pain de savon, la cup et la lessive fait maison que j'utilisais déjà, j'utilise maintenant du shampoing et du dentifrice solide. Et je pense que je reviendrai jamais en arrière. N'hésitez pas à partager ces rencontres, à les commenter ou à mettre un like ou un cœur là où vous les écoutez. C'est le meilleur moyen de s'en tenir Esperluette, car nous faisons tout ceci de manière complètement indépendante et bénévole, nous avons donc besoin de votre soutien. À une prochaine, on l'espère, Luette évidemment